Le travail, ça a commencé à partir des États-Unis, une manifestation des de travailleurs. Et on, on a tiré, et les personnes tuées. Mais euh, voilà, euh, déclenché dans le monde entier. Maintenant, c'est le monde entier qui va fêter 1er mai, euh, qu'on fête du travail. Alors, euh, il y a des gens qui travaillent réellement <rire> et les gens qui ne travaillent pas. Mais à, à cause de ce, euh, la crise actuelle euh, qui existe dans le monde, il y aurait beaucoup de euh, chômeurs, beaucoup de gens euh, sans travail. Malheureusement, malheureusement il va y avoir des problèmes assez énormes euh, dans toutes les sociétés. Mais on va voir, on va voir où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on va devoir dire. Mais n'oubliez pas que c'est votre tour à parler. Et vous avez la parole dès maintenant, tout de suite, ici maintenant. Vous pouvez nous appeler et vous exprimer, voilà, euh, en composant le 08, et 92, 23, 95, 20, mes chers amis. 08, 92, 23, 95, 20.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 sur 95 de FM vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 j'arrête quand je veux